Écoutez-moi les petits débilos, j'espère que vous allez bien Ce deck est fait pour vous, ce deck est fait pour vous si vous aimez gagner sans réfléchir. C'est tout simplement le deck le plus facile à jouer du jeu. Un des decks les plus faciles à jouer même depuis le début euh, du jeu, évidemment, euh, c'est le deck QL7. Tout simplement, c'est un deck de curve, il n'y a rien à faire. Vous allez juste jouer T1, T2, T3, T4, T5. Le Mulligan en plus, il est simple comme bonjour, c'est uniquement QL7, uniquement Mordragon. Enfin, pas uniquement, mais j'en parle évidemment dans la vidéo. L'idée, c'est quoi C'est tout simplement de booster... En fait, on a un deck d'arène et on va booster nos cartes d'arène, si je puis dire, avec le 7 qui est une carte du Trône de Glace, évidemment, qui donne plus un plus un à tous les serviteurs de votre deck si vous n'avez pas d'autres T2. Vous avez que ce T2-là, vous avez évidemment les Morts Dragons, plus un plus un à tous les serviteurs. Avec de guerre du deck, il n'y a que des serviteurs avec Crit Guerre, Les pas de l'ombre pour remonter et en fait, vous allez juste curver euh, des T3, des T4, etc. Mais avec beaucoup plus de stats et donc forcément les decks contrôle en face ne vont pas pouvoir gérer parce que c'est comme si euh, à partir du tour 4-5 vous allez jouer des, T, euh, des T6, des T7. Donc ça va énormément l'embêter le, voire même le faire perdre instantanément. Et même les aggros finalement à un moment vous allez les surpasser en termes de puissance. Donc c'est un deck évidemment basé que sur 3 cartes mais vous avez vraiment une énorme énorme probabilité, vous allez le voir dans la vidéo, d'avoir ces 3 cartes. Évidemment quand vous n'avez pas que les 7 ou Mordragon, bah vous avez vraiment un deck d'arène donc votre win rate est très faible voire même inexistant. Mais pas inexistant mais très faible. C'est une liste top 7 légende, je le rappelle quand même. Il euh, y a le pressor pour, la, la, le, on va dire, une espèce de kill, euh, plan de jeu, on va dire, alternatif. Mais vraiment, ce deck-là, il y a beaucoup de pioches quand même, avec le contact sur le terrain. Il y a évidemment euh, le petit Finlay qui peut donner la connexion du démoniste. On a euh, le petit, euh, ce Finlay également là pour euh, avancer dans le deck, ou on va dire essayer d'aller chercher les cartes clés. Il y a du Kaïd. Donc voilà, c'est vraiment un deck qui est génial à jouer, qui est très très simple, avec un win rate stratosphérique, ça Typiquement, vous le jouez, vous passez les gens en quelques heures. Même si vous n'avez pas forcément des grosses séries de victoires ou le x11, je pense que si vous êtes en x9 x10 au début, en 5-6 heures, même moins en vrai, en 3-4 heures, vous passez les jambes. C'est vraiment totalement taré. Voilà, c'est un peu le deck du moment finalement. En tout cas, le retour du est 7 dans la méta. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un chaman. Chaman ou voleur. Il peut y avoir évidemment du voleur caché. Shaman, c'est pas mal joué parce qu'il euh, y a un petit peu un retour des Shaman Murloc un peu aggro. Euh, alors le deck, il est très facile à jouer. On va garder euh, le Finlay parce que l'idée, c'est surtout d'aller chercher le Mordragon et le Kelesset. Voilà. À partir du moment où on a Mordragon et Kelesset, là, on peut se permettre de garder pas de l'ombre, on peut se permettre de réfléchir un petit peu au Mulligan. Mais quand on n'a pas ces cartes-là, il faut Mulliganer agressivement. Et l'avantage, c'est que le Finlay nous permet finalement euh, bah, d'augmenter. On va le faire T1, D, euh, T1 parce qu'on est un fou et qu'on veut vraiment qu'elle 7 ou Mordragon euh, on the curve. Non. C'est pas mal ça aussi mais on le garde pas en main. Non. Bon après pas de l'ombre là-dessus. Euh... Attendons un peu quand même. <rire> Attendons un peu parce qu'on pourra avoir qu est 7 on pourra avoir Mordragon. Dans ce cas-là on garderait quand même le pas de l'ombre. Euh, peut-être qu'il faut juste essayer de curver aussi. Hein. Après, si on curve contre un deck Murloc, on va quand même à un moment perdre parce que lui, il aura des synergies plus fortes. Euh, si nous on curve avec des cartes entre guillemets euh, flat, vanilla, quoi, lui, il aura des, des, voilà, des, des synergies de Murloc qui vont, qui vont nous battre. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, d'être sous on va dire le, le proc, le dot du Mordragon ou du K7. Fiefé. bon, peut-être on va juste double Fiefé ici. Bon, C'est pas mal mais. Balinda, vous piochez deux sorts. Très heureux. Très heureux de cette carte. Bon bah écoutez, on va sûrement faire euh, pas de l'ombre finlay au prochain tour. Je me laisse encore une draw pour avoir le Mordragon et le est 7 Pour pas perdre ce pas de l'ombre. Mais euh, vraiment partez du principe que sans ces cartes-là, ça va quand même être compliqué. Alors ça dépend des match up mais. Poit oh, son clown. Bon faut voir, c'est vrai que la main elle est un petit peu, oula Ouais ça va piquer ça Bon ça va piquer Ouais let's go Ah ça va quand même être compliqué quand il y a ça Après j'ai vraiment pas envie de faire rayon là dedans Je pense que c'est tellement losing play Ah ouais d'accord. Bah ouais mais bon. J'ai pas de chance aussi. <rire> J'ai tellement pas de chance. Euh... Ok. On va tuer ça, on va tuer lui. Pièce ça. Bon on a repris un peu le board, hein. c'est vraiment triste. Hein. On fait vraiment de la tristesse là mais... Bon c'est un deck de volume. Hein. On, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Faut pas oublier que c'est un, un deck top 7 légende. Donc faut pas se dire on gagne que si on a qu'elle est 7 ou mort dragon. Même si c'est quand même souvent vrai. Mais on va l'avoir très très très très très souvent. Là en vrai, la probabilité de l'avoir elle était très haute. Hein. Bon, on l'a pas eu mais. On a vu tout notre deck. Comme on dit. Bon. Ça c'est existant hein, en vrai. En value. Je fais ça. Tout ça. Ça, ça, ça, j'ai récupéré le board Ça va me permettre de développer peut-être mon Kaïd Bon après il y a Kaïd qui est une bonne carte mais une excellente carte même Bon je pense que cette game je vais la perdre Mais euh. Ouais non c'est chaud On va le faire maintenant Ha Tout late hein Franchement on va pas de l'ombre lui hein ça Me paraît plus sensé. Ça me paraît grave plus sensé. On va ouais, blesser ici, pinguer là. On a un tout petit peu de board et ça fait acte de présence. <rire> c'est vraiment acte de présence pour le coup. Euh, ok. Par contre, euh, on peut encore gagner, je pense. Ah non, la Prestor, elle est au fond du deck. C'est-à-dire si on pioche Prestor. Ah, quelle 7 c'est trop tard là. On a plus de. Enfin si en vrai on peut faire qu'elle est 7 Juste qu'elle est 7 la carte qu'on a piochée Et ensuite on est sous le dot du Kaïd. On va sûrement faire ça d'ailleurs Le problème c'est que j'ai peur que ce soit compliqué pour revenir On a un peu de board on peut faire des petits raids Ouais ça va être Vous imaginez si on avait plus un plus un avec Mordragon ou ça Genre vraiment on l'aurait écrasé Pourtant, Murloc, c'est quand même le deck board-centric, quoi. Le deck qui aime jouer contre les deck board. Ouais, écoutez, on va faire des, des petites trades. Non, stop, on s'arrête, là. Et les 7. Euh, on va dag, Aco, En gros... ça va là ça va là ça ça va là il va falloir faire un sacré tour derrière mais franchement il y a vraiment moyen en fait tout dépend si lui fait un follow up de fou mais là on a fait la pire sortie du deck hein. donc euh, on s'attend à la défaite mais je pense que dans cette vidéo, il va y avoir des games tellement incroyables que j'aime. C'est pas mal de commencer par une défaite, par. Euh... Voilà, comme ça, vous avez vraiment une mauvaise idée du deck. <rire> non, mais c'est vrai, hein. C'est pas stratégique, hein. Mais comme ça, vous vous dites, Ah, il a pas l'air fou ton deck, Fish. Et derrière, vous dites, Putain, en fait, c'est pété. C'est pas mal, c'est une montée de. voyez ouais. Montée d'adrénaline. pas d'adrénaline, mais. Ouais, bon, ça va. Ça à moins, ça. Bon. Allez, let's go. C'est la win maintenant. Ah, ça va être choquant. Hein. Ah là là, trop frustrante cette partie de jeu vidéo. Hein. Let's go. Ah, dommage. Hein. C'est horrible ça. Oh non, mais là je me fais troll. Je me fais trop <rire> Je me fais trop trop laid. Ouais, dommage. Dommage, petit fromage. Mais je ferai mieux la prochaine fois. Bah écoutez, voilà ce que peut faire le deck cest à dire des, des fizzles totales. voilà on est sur un deck aggro curvé on est sur du curve stone, on est sur un deck où on enchaîne on enchaîne les créas on est un deck basé sur trois cartes je pense et je le sais qu'il y a un win rate qui existe sans ces cartes là mais qui est très très faible au demeurant mais la probabilité est euh, en faisant des bons mulligans évidemment hein, euh, d'avoir ces, ces trois cartes là qui sont finalement des cartes Game Breaker qui vont vous faire passer sur un win rate de 60, 70, 80%. Elle est quand même assez haute. Voilà, c'est des decks de volume après. Hein. Mais c'est des decks qui peuvent fizzle. Donc il y a un côté assez frustrant. Il y a vraiment un côté où, en plus, c'est pas du fizzle. Je concede quoi. C'est du fizzle. Je vais essayer de me battre. Et donc là, on a Mordragon. Donc on peut se, on peut se permettre de garder le fiefé. Essayer de curver un peu. Euh, si on arrive à faire T1, T2 into Mordragon, c'est cool. Donc voilà, on, on, comment dire c'est le côté frustrant, évidemment, d'un de... jeu de cartes. C'est quand on perd et qu'on essaye de se battre. C'est horrible, ça. Bah, C'est un peu frustrant. Euh... Et vu qu'on va jouer une curve, bah, on va toujours se dire... Vous voyez, là, je me suis dit, il y a moyen. Alors qu'en fait, il y avait très peu moyen. Mais il y avait un tout petit peu moyen, quand même. Bon. On va faire pas de lampe sur euh, Mordragon, je pense. Ou alors sur quel essai Sur euh, Van Cleef. On peut voir. Oh, pas un très bon match-up ça pour le coup. Euh, prêt de sanglier. Prêt de sanglier, c'est un match. Oh, bah ben non, on va juste faire ça. Hein. Je vais quand même le blesser. Bon, là on a une belle sortie, mais on n'a pas le bon match-up. <rire> prêt de sanglier, c'est le deck anti-agro, anti-board, pas agro, board centric. Parce qu'en vrai, contre chasseur, ça peut être chaud. Avec du burst. Mais non, on a pas de burst, on a que du board. Ah non, il y a ça dedans. On va quand même le faire. Là, franchement, on a que... toutes nos créas, elles sont énormes. Hein. En vrai, il y a quand même moyen de gagner. Hein. Ah, mais c'est strong là. Alors, on va l'écraser. Radio Kappa. Sympa comme ce Donc voilà. Ce genre de deck, il faut savoir que ça peut fizzle. Il faut savoir que c'est rare. Mais il faut l'accepter. Euh... Après, il y a deux écoles. Soit on concede. Au moment où on n'a pas notre... Sur les quatre premiers tours. Ou alors on se bat. Je pense que c'est mieux de se battre en vrai. Parce que... Vraiment vous allez pouvoir arracher quelques games Attends mais il a eu la même carte que moi Ah non mais il a volé mon usurpation d'identité C'est honteux de faire ça Sort ou créa Moi je dirais créa Tu moins s'y attendre Ça là dessus Et on bourrine comme un bœuf Je ne crois pas si tu peux attaquer avec la dague en vrai. Peut-être qu'il va jouer un petit sort. Dans un premier temps. Et là il est rect. Et là j'ai gagné. Boum Ah ça marche bien Oh wow, ok. Il se bat le diable. Plus qu'une... plus qu'une AOE. Oh c'est gros ça. On va faire ça et ça je crois. Ça met des monstres. On attaque avec la dague. Bon. Bah le Kaïd, il faut essayer de le décaler au max. Voilà, hein. bon, il a fait un joli tour quand même. En hein. <rire> bon, vrai, heureusement qu'on avait le Okanni. Sinon, hein. il nous aurait éventré. Ouais, grave. Il nous aurait vraiment éventré. Ok. C'est un peu chiant. Ça va être la 8-9. Peut-il la gérer Non. Ok. Bon. Est-ce qu'on fait ça Tout ça Non, on va juste faire Kaïd. Pas de l'ombre. On peut pas de l'ombre dans Kaïd ici. Je pense hein. C'est quoi ça si vous contrôlez un secret Ok. Donc ça, ça. Face, ça. Ah, ça bourrine bien. Hein. Voilà. Ce que peut faire le deck aussi. Bon, donc on est passé vraiment pas d'un deck foireux qui ressemble à un deck d'arène euh, mais mélangé avec du vomi et à un espèce de truc sublime qui est méga rouleau compresseur qui chaque tour épuise, et sort, exhorte. Même ça veut rien dire, mais j'aime bien le mot. Exhorte le, le, le, le curton. Ouais. L'ex. <rire> Ah, exhaust même. On est sur un exhausteur de goût ici, indéniablement. Il y a beaucoup de sel chez mon adversaire. Magnifique. Mais il y a peut-être des gens qui, sont arrêt... qui ont regardé la première game et qui se sont dit c'est nul, je me... je me casse. Ils ont raté ça. C'est pour ça qu'il faut aller au bout des choses, c'est important faut vraiment essayer de tirer le maximum de quelque chose. Voilà. De tout hein, dans la vie. Hein. de pas juste prendre le bon ou le mauvais. Vraiment, on prend l'ensemble et après, comme ça, on peut mieux analyser et on peut mieux construire un, un, un raisonnement sur un ensemble que sur une seule chose précise. Ça rien de dire ce que je dis, hein. mais c'est beau. Mundi placette et Spiritus Minima, voilà. On pourrait traduire par le rosopli. mais une 7 qu'en 4 pépins. Euh, je lire tout, peut-être je garde le Finlay Vraiment bon, Krik est sexy mais... Là l'idée c'est vraiment d'avoir euh, ces cartes là. Hein. J'avoue que Mankrik c'est une bonne carte, après il y a tellement de bonnes cartes dans le deck. Ah ouais d'accord. Attendez je vais prendre un screen. Je prends un skin de cette main parce qu'en vrai, on a gagné la partie là. Là, si on perd, franchement, je me fais, je me fais moine d'ailleurs. Je deviens moine. Moine curé. Hein. Enfin, la les, les, les, les bicombo. Hein. Mon dieu. Mon dieu, cette main. En plus, avec le petit Finley là. Non, mais là, c'est débile là. Là, toutes nos créelles ont plus 3, plus 3. Bon, voilà. Oh, il y a de la coquinerie en face. Il y a de la coquinerie. J'aime bien cette méta là. <rire> Tellement débile en vrai. Ça, c'est vraiment leur stone débile. Hein. Là, un enfant, vraiment un enfant de 2 ans, il peut jouer ce deck. Hein. Un an et demi, peut-être même. Il bah, faut faire gaffe, il peut baver sur le clavier. Mais en vrai, si tu mets un, pas un petit drap sur le clavier, il gagne. Hein. Oh, le value trade. Quel diable. Ça, c'est cool. Hein. Je le fais maintenant. Into pièce, arme. Ça paraît bizarre, pièce, arme. Mais en fait, ça me permet de faire ça. Ça en value trade. Ça en value... 3-3 dans le visage Et là en fait un setup comme ça c'est trop compliqué pour l'adversaire de gérer Donc là il va juste partir J'aime trop ce deck En vrai j'aime trop ce deck J'aime bien moi les decks un peu débiles Alors j'aime bien les decks tricky, les combos En fait moi je suis polarisé Bon je... après vous me connaissez je suis un être polarisé Mais je suis vraiment Moi ouais, je suis un polaroid moi clairement Mais je suis vraiment polarisé Avec les decks aussi Genre j'aime les decks méga combo Méga goldfish qui joue tout seul j'ai peut-être même une préférence pour ces decks là, mais j'aime aussi les decks qui, entre guillemets, jouent tout seul mais du côté aggro. Vraiment qui juste enchaînent les, les vagues comme ça de cartes débiles. Bon après il fait de la belle magie aussi, hein. euh, En vrai, il y a match hein. En vrai j'ai dit que j'avais gagné, mais il a autant de... Il a double K 7 aussi, triple K 7. Bon ok <rire> euh, Triple K 7 into More Dragon. Ces cartes elles ont plus 4 plus 4. Les miennes, elles ont pour le moment plus 2, plus 2. Après j'ai le board. Donc je peux value un peu. Euh... C'est ça. Et ça. Et ça. Sacré bleu, il semble que la arme là. Je value 3-3 dans 2-3. Par contre la 4-1 elle va face. Le problème de ce deck c'est qu'il est pas censé perdre la, la courbe de mana, on a, on a mis que des T1, T2, T3. Donc en fait là, je pense qu'on va quand même gagner parce qu'on a le lead et on a fait une belle sortie aussi. Hein. Si on avait agressé l'adversaire avec des petites créas ça aurait pas fonctionné mais là c'est quand même des beaux bébés. Et voilà. La curve les amis, la curve. Ça c'est tout ce que beaucoup de joueurs détestent sur Hearthstone et je peux vraiment le comprendre. Je peux vraiment vraiment le comprendre. Tout ce qui est entre guillemets goldfish, mais il y a goldfish aggro, goldfish control. Là on est sur un golf ben, Quand c'est aggro, c'est jamais goldfish. Goldfish ça veut dire que tu joues tout seul, c'est poisson rouge goldfish. Euh... En fait tu joues pas vraiment tout seul quand tu joues aggro, même des aggro curvés parce que tu dois faire des trades. Alors que les decks combo goldfish, les trucs vraiment sans aucune carte contrôle. bah Maintenant il ben y a toujours un peu de carte contrôle. mais C'est sympa son skin. On vire hein. tout, par que si on a qu'elle les 7 en main, on garderait pas de l'ombre. Allez. Après, on en a eu tellement des morts-dragons là sur deux games. Mais vous voyez, vraiment, ça fait des games euh, rapides quoi. Des games gagnées rapidement, je veux dire. Renatal, 40 PV, une version plutôt contrôle. On va jouer ça T1, je pense. Bon, ma main est horrible, hein, mais. Faut bien jouer les cartes, hein. on va pas les garder. Ça n'a pas de sens employé purotin Oh, chiant ça pas très chiant ça ouais, faut aller chercher lui hein. cette horreur de bolner Ouais, faut, faut aller vite le chercher bon il a piécé pour le faire il a pas forcément de t2 en follow up j'espère en tout cas bah il a, il a toujours un t2 sinon c'est très bizarre casseur, ok je pense qu'il va un 2 dans un 1 pour éviter un value au trade Là on va faire ça, prendre le board, value ici, trade là, pas value. Oui ça reste que des value trade. Bon on a un peu le board, après on n'est pas sous des dots de plus un plus un, donc ça reste quand même des créatures d'arène hein, en soi. Jouer curvé c'est de l'arène en fait. Hein. Celui qui loupe sa curve perd, mais bon là en face il a des combinaisons quoi. Donc on va voir. Je pense qu'on va le faire maintenant ça. Même si c'est que sur deux cartes. Elles sont, pas, elles sont vraiment horribles ces cartes-là. Vraiment horribles, hein, pour le coup. Bon, ça c'est bien. Enfin, incroyable, mais c'est bien. Très bien. On trade ou pas Ça me choque pas. Bon, c'est un beau bébé, hein, ce 6-7. Hein. Après, il peut le geler. Grignote, mais il est à 40. Bon, après cette gamme, elle peut se jouer sur Dame Prestor. Un vrai, follow, un vrai euh, une vraie ou condition alternative Bande Carnivore Oh ça c'est strong hein. Ça c'est strong Il le fait maintenant Donc il a pas le 3 Il a que le 2 Il a le 1 et le 2 Donc c'est pas si mal en vrai Et bon Il a raison de le faire je pense Maintenant Pas de l'ombre Je peux pas pas de l'ombre ici hein. Pas de l'ombre là dessus Ça a pas trop de sens et Je vais juste mettre la 2-4 Comme ça Pour Bon, cette game, on devrait la perdre, j'imagine. Cette game, on devrait la perdre. Après, à part si on pioche un Prestor, il y a. Euh... Non, il y a des out en vrai. Il y a euh, le Caïd, le Defias. De Prestore. Contact sur le terrain est quand même une excellente carte. Un contact sur le terrain, ce serait pas mal. C'est chiant, ça. C'est pas mal, hein. Est-ce que je le fais maintenant? J'attends. Cette fois, attendre un peu. On va attendre un peu. Prochain tour. Au prochain tour, il y aura sûrement un truc qu'on va... Comme ça, on enchaîne un peu. Et on a un mana de plus. J'avais pas envie de le jouer comme ça en flat. Parce qu'il allait me défoncer. Encore plus à Trop douce, hein. Oh, waouh. Wow. Ouais chiant, là. Bon, enfin, on va reprendre le board, mais j'avoue que ça c'est pas mal ce qu'il a fait. Bon, let's go. Pas mal. Je pense qu'on va juste pas de l'ombre là-dessus. On va tuer ça. On a un board pas ouf mais par contre il a mana et prochain tour par contre on va, on va piocher un autre deck quoi. J'aime bien ce setup en vrai. Et il faut qu'elle ait 7 quoi, si on pioche dans des cartes d'arène encore une fois ça n'a pas de sens Là c'est pas des cartes d'arène, c'est des cartes plus 1 plus 1 quoi Elles sont un peu choisies aussi hein enfin, c'est des cartes qui ont des effets aussi hein Donc là on est vraiment pas mal On a eu la bonne draw On, on a bien fait d'attendre je pense Murlocal bon, euh, me vrai il y a quand même bien 90% d'échecs Pire, ils me volent des mauvaises cartes. T'as réussi ce coco. Ouais, bon, je suis avec vous. Ok, bon. Blizzard. Je pense qu'on va pas le faire, mais c'est cool. <rire> c'est très cool. Pas de l'ombre. ok quelle 7 je pense. Le sang va, couler. On va quand même le faire sur quelle est 7 Je pense que je vais beaucoup piocher quand la... bon, faut que j'aille vite. hors hein. dragon. Bon. En vrai j'ai un board hein. J'ai un board Bah dommage j'aurais aimé piocher. Euh... Franchement j'avais beaucoup de petites cartes à piocher C'est dommage enfin, Il me restait pas mal de T3 après Il me restait des T1 Ouais non ça avait peut-être du sens Je sais pas En fait le Blizzard me donne vraiment envie Enfin Me fait croire que cette game Je peux vraiment la gagner à distance Ah ça c'est sick Genre si elle dure je peux gagner avec Blizzard je pense Même si c'est loin d'être sûr Voilà on a Blizzard nous carry Normalement on a perdu On tue la 3-2, on tue la 1, 1 Après on a Surf Trade, Trade pouvoir Ouais mais on lui laisse ça Après il a tellement de cartes en main Bah je pense qu'on a quand même perdu hein. Je pense qu'on a quand même perdu mais Ouais Il y, y a de grandes chances là Ouais, peut-être fallait remonter, fallait remonter le truc, mais en vrai, ça, pour moi, ça changeait pas grand-chose. Bon, je perdais le board dans tous les cas sur la tempête. Il y avait vraiment moyen. Après, voilà, son deck, il est très basé sur le board. Typiquement, si on jouait contre un guerrier, un prêtre, un démoniste Control, euh, un druide aussi, tous les decks un peu contrôle je pense que ce setup-là, où on a quand même pas mal de draws, bah on gagne en fait, parce que toutes nos créales sont tellement énormes que... C'est comme si on mettait des, des T6, T7 à tous les tours, quoi. Et encore en combinant, en, combinant, en avançant dans le deck. Dans ce cas-là, j'aurais peut-être remonté l'Auctioner. auctioneur c'est le, le 3-2, là. Là, je ne je enfin, pense pas gagner, quand même, mais on ne sait jamais. Déjà, il a fait un mauvais tour avec la grotte. Pour 4 mana, ça fait pas grand-chose. Il y a peut-être un espoir, en vrai. Oh, il y a grave un espoir. Hein. Fleur, gueule. Oh, bizarre. Hein. Eh, franchement, je suis pas si mal, hein. C'est des trucs bizarres le gars. Bizarre maintenant, ça me paraît ok. Non. Je vais faire ça. Je vais faire ça sur euh, créa ou sort. Sort je pense. Ah c'est pas ouf. Donc là on a 5-6 là-dedans. Trade là-dedans. Et en fait on va ignorer la 3-4. Pas full face. Bon bah aussi la brocane nous éventre. Mais... On ne tourne pas autour de brocane. On peut pas. Bon, on a la Prestore. Après nos cartes elles sont tellement grosses que est-ce qu'on a vraiment envie de les transformer en dragons qui seront plus petits <rire> Je sais pas trop. Bon ça c'est une super nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'il a pas de solution pour le moment. Bon ça ça, ça fout ça fait juste du mana. Okay, bonne nouvelle ça veut dire qu'il a pas de solution. Bon, il a piqué vite ça peut faire un peu peur. Ouais. Le trade. Oh là. là, par contre le blizzard il est dingue, hein. je peux le setup en deux. Hein. Ouais, vamos. On va juste. On joue lui. Peu, hein. on va sur mon blizzard. Ou alors faire plein de trades. Hein. En vrai on peut garder Blizzard. Hein. Comme ça on continue à piocher, on fait 5-2 là-dedans. Ah, je pense qu'il y a moyen de faire une vague de trade là. Le Mancreek est cool. Hein. Peut-être qu'il fallait libérer la place même. Ok. 5-2. Là. Trade. Euh... Ouais. Ah tant pis pour la femme de Mancreek. Trade. Trade. Le même trade ici. Et 5-4 face. Et en fait je prends le board. Hein. Franchement il n'y a pas grand chose qui... pas enfin, son deck, ça a l'air quand même d'être un deck vraiment. Euh... Enfin, après, c'est un peu, un peu un contrôle, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'AOE Il y a déjà un Fleur qui est passé, donc il a plus cette AOE. Faut voir. Moi, ouais, je, as... je suis assez confiant là, je pense que je suis pas mal. Après, je suis K11. Je peut-être me buter à distance avec des brocans, des choses comme ça, mais Brokans, ça fait pas des trucs dingues hein, ici. Hein. Franchement. Ouais, il peut mettre 2 dégâts, il met 2-2-3, deux, deux, il se prend un Blizzard. Il est bloqué avec le sort. Hein. Il a pas beaucoup de sorts en main. Là par contre on a gagné hein, je pense. Bon, bah, vous voyez on a quand même gagné cette game. C'est beau. Hein. Franchement il y, avait... il y avait tout pour la perdre. Et finalement on est à 3. Hein. Ah non c'est... Ah on l'a contré. Yep. Le Kani qui fait win. Je crois. Ouais déjà on est à 3 hein. on a commencé par une défaite 3-0 derrière et pourtant cette game là vous voyez le mordragon est arrivé très très tard on a essayé de se battre un peu au début après c'était pas une version euh, murloc très aggro c'était plutôt une version un peu contrôle bolner et tout donc euh, ça nous a permis de pas se faire euh, on va dire distancer dès le début de pas se faire euh, de pas perdre le bordre au début et donc bah, finalement le mordragon vous voyez il apporte un peu plus de value en fait quand je disais c'est une game où avec mordragon tard ou quel est cette tard on va gagner contre les contrôles bah en fait son deck il était plus contrôle à un moment et c'est ça qui nous a permis de gagner, même si en vrai il y avait pas mal de Krayon board. Druid Ah Druid c'est un super match-up en vrai. Je pense que typiquement Druid c'est le genre de match-up, même sans kls 7 et tout on peut gagner parce qu'on va curver très très tôt. Après ça nous empêche pas qu'il faut quand même mulliganer agressivement pour les cartes hein mais... Ma main est horrible heureusement qu'on a les. Ah, amené... Druid qui fait... Ah. Ah bah je vais... Druid qui fait des top 1 légendes. Hein. Il, des... il a fait un top 1 légende là euh, cette nuit. Euh, la version de Luna Love euh, Bon, le deck, a pas... il n'y avait pas de nouvelles cartes dedans. <rire> J'ai regardé, je voulais vous le présenter. Je crois qu'il y avait une seule nouvelle carte ou quelque chose comme ça. Bah, des nouvelles cartes. Après c'est des cartes qu'on a déjà jouées mais... Je sais pas, ça avait l'air... Bon, ça avait l'air druide quoi. Donc moi j'aime, mais bon. Je peux pas jouer que les decks que j'aime. Hein. Ouais, j'essaye quand même tant que faire se peut mais on peut-être d'ag ici enfin, ouais. enfin, en vrai on va faire Mordragon et je pense qu'on va faire Finlay pour essayer de vraiment d'enlever ces cartes là pour remplacer par des cartes avec des plus un plus un bon ça fait une sortie un peu lente ah c'est un voleur bon pour le coup Mordragon c'est fort contre voleur je pense que voleur c'est un peu comme Shaman Murloc aggro alors si on n'a pas les plus 1 plus 1, les decks d'arène il est censé les battre. Mais Druid peut perdre contre des decks d'arène pour le coup. Je pense pas faire contact et finler, je suis pas sûr que ça ait vraiment du sens. Je pense qu'on veut fin... Enfin ça dépend si tu la 3-3 mais. Ouais non, je pense que dans tous les cas on veut. Le seul problème c'est que ça le met au fond du deck. Donc mettre un contact, contact c'est une bonne carte, on l'a vu. Hein. Ah zut ça m'ennuie après on peut juste au cani comme ça oh waouh la sortie elle est incroyable hein. bon oh, c'est chiant même. Hein. cette carte elle va vraiment elle pose vraiment beaucoup de problèmes Cade. je vais jouer comme ça hein. c'est gros hein. ah, je vais le jouer comme ça franchement c'est trop gros 5-5 enfin, le gars. Ça, ça, en fait ça trade le Gnoll. Il peut pas lui mettre 5 ici. Enfin à hein, moins de combinaison de cartes. Mais avec une carte il peut pas. Et finalement bah, on a le Kélé 7. Hein. Par contre on peut Kélé 7 les. En même temps on s'avance tellement. On avance tellement vers la Prestor. Est-ce que les plus un plus un seront meilleurs que des dragons ah, Les dragons il y a beaucoup de merde. Hein. Et l'avantage c'est quand le druide il joue Prestor il a de la pioche. Nous on a exemple, on a un peu de pioche vous allez me dire avec ça, mais... Ah si il y a ça mais c'est... Ah, bon il a de la chance en vrai. Quel vilain. Je sais pas, hein, ça a l'air cool aussi les dragons. Après c'est des petits dragons quoi. Avec des effets. Mais mes cartes elles ont des effets aussi. Je sais pas en vrai. Peut-être faut attendre. juste genre euh, Okani et... Jorsai Okani. emmerdé là. J se voit non, je pense que je vais laisser la de côté. Bon, Je prends une ligne de play, je suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais si je la prends, c'est que je pense qu'elle est meilleure. On va faire ça. On va jouer en big. Enfin, on va jouer en... En fait, le problème, c'est que ça me fait perdre deux tours, quoi. La prestore store c'est un peu une perte de tour parce que c'est juste jouer une grosse créa. Et une 6-7. Et euh, c'est surtout sur le tour 4, le tour 5, là, ça me posait trop de problème. Faire Okani, machin, alors qu'elle peut être pétée par ça. Je pense que c'était trop dangereux. Donc, je pense qu'avec le plus 1, plus 1... J'ai déjà fait un mort-dragon, hein. Donc là en vrai on va être en plus 3, plus 3, ouais bon je pense que ça nous fait gagner quand même. Faut voir. Bon ça c'est un peu chiant mais... On trade ou on face On en trade Il pioche, et après c'est quoi ça, ça, lancer un sort ou par jure. Voilà, on voit, on a des beaux trades. On met une tartine. On va attaquer avec l'arme la, maintenant. Ouais, vous voyez, c'est un peu chiant pour lui. Il a des bonnes créas à gérer. Il y en a beaucoup. Je pense que c'était un meilleur play, mais vous voyez, j'ai dû vraiment prendre le temps de réfléchir au setup. À me dire quand même transformer le deck en dragon et ensuite leur donner des boosts. C'est vraiment sympa. Hein. Mais. Voilà, j'ai le que c'était. On va dire que ça penche 60% sur mon play kl 7 et 40% sur l'autre, quoi. Et je saurais pas dire que c'est le meilleur play. En vrai, c'est le genre de game où on peut être result-oriented. C'est-à-dire que si on perd, on peut se dire « Ah, j'ai fait une erreur. » Et si on gagne, on... ouais enfin, faut pas tout le temps faire ça, mais... Je pense que ça a quand même du sens parfois d'être un poil result-oriented. Ouais, objection. En fait, je me suis dit s'il y a objection, est-ce grave full face. Hein. alors on bute ça. Bon, je suis un peu à poil. Mais... On va buter ça. En fait j'ai un beau board. Hein. 5, 6, 6, 4, 8, 8. Après il a 7 mana. Euh... Je n'ai plus de vent de clip. Il me reste un contact sur le terrain. Et au fond du deck. Ah et non, il en reste deux, mais un au fond du deck. Et un dans le deck. La meilleure draw c'est quoi Finlay Ici Finlay qui donne le pouvoir du démoniste. Ah ça va être chaud hein. Après j'ai un beau board hein mais.. Attends c'est chiant ça non ou pas Ça en met combien Ça en met deux. Deux à cruer en plus. Il faut peut-être bourrer mais il va raser le bord. Quoi. Pas mal ça. Ah je peux faire, je peux faire ça. Bon ça c'est sûr ça, ça va face. En vrai, il va sûrement faire 1 dans 8-8. Le problème, c'est que si on fait trade, en fait, on perd 6 dégâts. Et en fait, s'il fait 1 dans 8-8, on perd 8 dégâts. Mais en fait, les 6 dégâts, pour que... En fait, 8-6... Non, 6-... Moins... Euh, ouais, 8-6 égale 2. Donc ça veut dire que lui, il faudrait qu'il attaque 3 fois. Si je fais ce trade-là. Vous voyez Donc mathématiquement, ça n'a pas de sens. Donc il faut face. Bon. On se rapproche, on se rapproche. Là, il avait pas un très beau tour après oui vous voyez si on perd 6 dégâts et que si la le truc qui trade un 8-8 ça veut dire qu'il faut que ce soit rentable quoi bon ça il y a moyen qu'il gagne sur ce play là par contre on verra on verra ça peut être objection non Fois. Oh. Ah, franchement euh, on va partir là-dessus hein. on veut un mana ou de la pioche de la... en vrai le prochain tour on a un play à 11 en hein. plein à 10 on va piocher Ce qui me fait peur, c'est que je suis K23 et ça c'est horrible. Hein. Je pense qu'il a gagné sur son DK. Mais le Guf est sexy. Hein. <rire> le guif est vraiment cool. Mais je pense qu'il a quand même gagné. Ah, il nous reste des cartes un peu sympas, genre euh, le Surf. Je vais aller chercher un peu ses créas. En fait, je pense que si on arrive à reprendre le board, on a, on a tout de suite gagné. Et euh... ça va vraiment être difficile de reprendre le board. Après, il y a l'Espadoneuse. C'est au tard. On s'en moque un peu. En vrai, on a. Bah, j'avoue que si nous veulent Saronit, c'est un peu chiant. Ouais, j'avoue que Saronit, c'est une bonne carte. Ouais, non, c'est chiant en vrai. volons veulent Saronit. Ouais, c'est méchant. En vrai, c'est assez méchant de faire ça. Au moment de la haine. De la haine pure. Allez, ouais, GG. Allez, ouais, il y avait un comeback quand même. Ouais, c'est bien ça, hein, mais. Ah ouais, c'est dommage, hein. je pense qu'il y avait vraiment moyen. Ouais, bon, rien à dire. Hein. Ah ouais, franchement, on faisait... On faisait ses petites créas, on mettait des... Après, bon, il a une main, il a 10 mana, il a une... pas mal de cartes en main. Je pense que c'était quand même une... une game souvent loose, mais... Ouais, elle était intéressante cette partie. Hein. Et vous voyez c'est une game où on n'a pas joué KL7 ni Mordragon. Enfin on les a joués mais pas dans la curve. quoi. Donc c'est pas bon. Pas le Mordragon dans la curve, mais T3 et on n'a rien fait T1, T2. Ah. On a 3-2 pour le moment. C'est un deck de winrate hein. C'est à dire le winrate se compte hein. C'est pas un deck qui... Enfin, vu que c'est pas un deck compliqué à jouer... Comment dire Quand je dis c'est un deck de winrate, c'est à dire que vous avez... Euh... C'est un deck pour gagner quoi. Même si on s'amuse en vrai, mais bon, les sorties sont toujours les mêmes. Je pense que si vous faites 10 games ou 20 games, à un moment vous en avez marre. Pour le coup. Mais par contre, c'est un deck qui vous permet d'aller vite légende en quelques heures, vous êtes légende avec ce deck. Et si vous voulez faire un top 100 légende, en vrai, ça vous demande un ou deux jours de tryhard et vous êtes top 100. Et voilà, il y a... Après, un deck qui n'est pas un deck de winrate... Euh... On va juste recycler ça. Oh wow. Ouais, un deck qui n'est pas un deck de win c'est pas un deck mauvais quoi. Bah, typiquement, un Demonist Control, c'est un deck méga fort, mais c'est un deck qui est tellement cool à jouer, tellement profond. Euh, Est-ce qu'on fait pas Mordragon pour aller chercher ça Je vais juste Mordragon ici pour aller chercher ce 2-3 qui va me poser problème. En vrai, au prochain tour, je peux même euh, trade. Ouais. Je, je pense que j'aurais pré-shot à sa place. Voilà j'ai un super play là en vrai. Je fais ça. Ça. Ça. Ça. Ah, j'ai sûrement gagné là maintenant. Toutes nos créatures elles ont plus 3, plus 3, donc euh, là il peut, plus, il peut plus gagner, je pense. Et voilà. Vous jouez ça pour gagner. Vous vous amusez les premières games, mais je pense vraiment que si vous farmez une journée entière, je sais pas, vous êtes un week-end et vous, vous dites euh, j'ai 6 heures devant moi, euh, je vais me merstonner la gueule, bah, je pense qu'au bout de 6 heures, à un moment il vous gave ce deck. Hein. Évidemment, quand je dis il vous gave, euh, en 2-3 heures vous allez pas vous lasser, mais. Je pense qu'en une journée de tryhard, il, il, il lasse. À moins que vous jouez juste pour gagner. Mais en général, on joue pour gagner et on, est, on a envie d'avoir un petit truc en plus quoi. Le petit skill cap, le petit j'ai gagné parce que je suis meilleur que mon adversaire. Là, vous savez pas trop si vous êtes meilleur en soi. <rire> si vous avez mort dragon, vous allez tout le temps gagner. Euh, ok. Je vais faire ça et... Acolyte. Ok. Bon, ça a l'air d'être un deck contrôle. Donc, euh, faut voir, on peut quand même perdre. Mais bon, je, franchement, j'y crois pas. Bon, ça c'est super fort. Ça c'est super fort. On a une main qui est lourde, c'est chiant. Putain, oh, c'est trop bizarre ce qu'il a fait. Il aurait pu. Oh, c'est vraiment étrange. Il aurait pu aller chercher ça. Pas de l'ombre. En vrai, ça nous emmerde. On peut rien faire. Je crois que je vais juste faire Kaïd. remonte là lui ah, j'avoue que là il a eu de la chance hein. ah, je vais trade mais franchement il a de la chance là, là il a vraiment là il s'en sort vraiment bien parce qu'il doit pas faire ça il doit aller chercher tout de suite ma créa bon. on va sûrement saronit pouvoir bon, on verra ouais je pense qu'on draw en vrai ça faut vraiment essayer de garder le plus longtemps là double 5, 6 pour 4 pas beaucoup de decks qui peuvent faire ça Restore, ce serait un peu dommage je pense ouais on va faire ça bon, on commence par ça qu'est-ce que c'est que ça oh, c'est pas mal avec mon deck ça invoque un compagnon gargon et en imprégnation 4 on invoque un autre. Ah ouais, et le. En vrai, là, le 8, on va y arriver. Hein. En tout cas, le 4, c'est sûr. Oh. Je veux pas kiffer l'idole déchu, je crois. Ça va. Okay, en fait. Ouais, ça, ça va faire gagner. Altimor. Hein. Altimor le, le vénère. <rire> Altimor le gros vénère. Ok. Ah cool ça, on va khaït je pense ah, c'est cool On a quelques T1, on va recycler si on a un T1 Je pense que cette game on la gagne sans le vénère mais en vrai le vénère nous fait instant win quoi, cette partie. Mais vous voyez là, euh, bon, tout ce qu'on va poser, c'est trop trop problématique. Lui, il a 8 mana, Encore s'il avait 15 mana et tout, mais. Bon, a, il va quand même un peu tricher avec la mana, voilà. Il va bien tricher avec la mana. Mais bon, c'est vraiment difficile de battre ce board. Sachant qu'il a déjà fait une idole. Euh, on était à 3-2 c'est ça J'ai pas compté le win rate On était à 3-2 Donc là on est à 4-2 4-2 ou 5-2 Mais je crois que 4-2 hein. Ouais peut-être Et en gros, ouais, on a perdu une game parce qu'on a fait Mordragon Dragon T3, on n'a pas eu de curve avant, c'était un voleur et c'était un peu serré, mais bon, voilà, il, il a fait le DK qui est la carte chiante contre les boards centric. Mais ça s'est pas joué à grand chose quand même contre le voleur je pense. La première game bon, on s'est fait éventrer parce qu'on n'a eu aucune des nos cartes. Et vous voyez en gros sur nos 6 games, on a eu 5 fois nos cartes. Hein. Ouais c'est ça hein, sur 4-2. Donc sur 6 games, vous voyez là sur 7 games. On a eu 6 fois nos cartes, parce qu'on a encore mort dragon ici. Après voilà, faut mieux les gagner agressivement, il faut garder le film légalement. Donc là c'est cool parce qu'on a une curve. Il est magnifique ce, ce, ce skin en vrai. Il est magnifique ce droïde. Il est vraiment, il est classe. Il a pas l'air agressif en plus. Il a pas l'air agressif comme droïde. Je pense c'est un druide qui va être sympa avec nous ça. Je regarde pas les en vrai T2 il a très souvent pouvoir. En vrai T2 il a très souvent pouvoir, je pense que ça n'a pas de sens de, de jouer spadoneuse. autant on l'a joué sur un tour où il a pas envie de pouvoir. Il y a soutien mais après il fait pas forcément soutien à T2 après contre voleur peut-être que oui. Et accessoirement il y a aussi euh, contact. Je pense que si j'ai pas contact je la ferai je la fais quand même peut-être T1. Oh ah ouais le nouveau deck un peu oral d'agonie il est sympa. Oh strong ça aussi. Dong bon, en vrai on peut faire ça d'abord. Hein. Dong Dong euh, plus 1 à vos serviteurs blessés. En plus, il y a l'imprégnation. Ah ouais mais l'imprégnation, c'est si elle est dans la main. Donc il aura pas d'imprégnation, mais on s'en fout un peu. Ah si, elle est dans la main. Je suis bêta, elle est pas sur le board. Donc on aura l'imprégnation. Oh, sympa. Ok. Pour ça. Ah, le gars, il est 8-8-T4. Euh... C'est aussi fort que ses, son, ses créatures à 8 mana chez lui. Il a 40 life. Experience. Guff. Le cœur sauvage. Oh non, il enlève son skin. Après, Guff, il a, il a une bonne bouille quand même. C'est vrai. Hein. Alors moi, je suis un droïde dans l'âme, mais en vrai, il a quand même une bonne bouille, le gars. Je pense qu'on va développer Contact. Juste pour piocher une carte et parce que c'est emmerdant. Après, que ça fait pas gagner le match de faire ça, ça. Boum, boum, boum, boum, boum. Ça m'a l'air de faire gagner quand même, j'ai l'état au prochain tour. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bon, on va faire de la gourmandise donc euh, faites gaffe, faut faire gaffe quand même. Oh il est trop mignon, il est tout petit Tout petit Ok, on a gagné là. 10 9, 17, 19. Ha C'est grave. Non, c'est chiant. de jouer les gentilles petites elfes. Ah c'est une fois. Oh putain mais j'ai pas lu la carte. Je laisse ça. En, en fait j'ai pas lu la carte Vous pas de serviteur blessé de toute façon. Non. En fait j'ai juste pas lu la carte... À, à, à vos serviteurs blessés. Je pensais que c'était au serviteur dans la main. De ouais, toute façon j'avais pas de serviteur blessé, ça aurait rien changé. Hein, on est d'accord. Ouais non. non. <rire> c'est un peu nul en vrai. Alors ce de deck, c'est un peu nul. Ouais, le gars il y a 5. Hein. Oh ça va être trop fort. Moi je vais blesser mes créas. En vrai, c'est trop fort. Ah hein. enfin, mais là, en vrai, c'est strong. C'est vrai qu'il y a play envahissante maintenant. En vrai, c'est pas bien grave. Bon, ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas si grave. Oh, All Aidez-moi à trouver oh, All Ok. Donc, on va. Boum Boum Oh ma. Oh ma. Oh ma. Bah, le druide, euh, il aime pas jouer les bigs. Hein. Le druide, il aime bien jouer contre les. Soit une seule monocréa. Et encore. Non, même pas. En fait, euh... oh, c'est vrai qu'il y a le putricide maintenant. Le putricide, magnifique le putricide. Il est incroyable celui-là. Soit on prend 3 d'attaque, soit on prend 3 d'armure. Et quand il arrive, il met des 1-5 ou des 1-2 Toxie. Ouais. Ah, le druide là, à un moment, euh, on est trop gros. Hein. On fait une petite dernière, on a le temps, on n'a pas le temps On a le temps, on se fait plaisir. On est à 5-2 pour le moment, donc bow win rate. Et sur nos 7 games, on a vu 6 fois Mordragon qui a 7. Avant T3, si on le voit à T5, je compte pas. Donc euh, avant T3. Et finalement, la game où on a perdu, c'est qu'on a on a joué T3 et on n'a rien fait avant. Et l'autre game, c'est parce qu'on n'a pas eu du tout. Anduin vrai Magnifique, hein Magnifique, hein Franchement, je screen parce que c'est tellement sublime. C'est tellement du Hearthstone qu'on déteste. C'est tellement un stone infâme, où tu fais T1, T2, T3, en fait l'adversaire il a perdu. C'est-à-dire qu'il a perdu sur le tour 3. Tour 1, tour 2, tour 3. Ah GG, bien joué. Bah, bien joué, hein. <rire> tellement horrible. On ne crée plus qu'un petit BM, genre bien joué ou bonjour. Mais bonjour. Ah faut pas faire ça. Hein. Magnifique le KL7. Hein. C'est vraiment une belle carte. Ça a changé Hearthstone. Hein. No joke. Hein. Ça a totalement changé la phase Hearthstone. Ça. ça a été la carte de la méta. Pour moi dans le trône de classe, il y avait les DK d'un côté, 7 de l'autre. Ça a essayé de se faire une place mais ça n'a pas réussi. C'est drôle de se dire qu'en fait ce deck il pourrait exister peut-être qu'avec ça, mais je suis même pas sûr. Necroratis, ça c'est une carte du. Ça c'est une carte du trône de glace aussi, hein, si je dis pas de bêtises, la Necroratis. C'était un peu dobé C'est carrément dobé mais en vrai dans le deck ça marche bien. Tout d'abord. C'est tout d'abord. Ok. Bon, par contre il est lent. Je vais dire, euh, une petite menace. Menace en vrai c'est jamais du BM. Ah ouais, sacrée menace dis donc. Le gars il parle du Noël quoi. <rire> La pire menace du monde quoi. Ah mais c'est parce que j'ai le skill Noël. Et donc pour pas. Ah non. Faut jouer vite, t'es un prêtre. De toute façon ta game elle va durer 40 minutes si tu joues tout le temps comme ça. Perdre une game de 40 minutes, t'as envie de désinstaller le jeu. Or, dragon, il est magnifique. Hein, ce petit chien, là. Il loue des bois, là. Je pense que le caïd, on va garder un peu. Après, euh, on a soit des T1, soit des T3 dans le deck, en gros. Donc, soit c'est T7 qu'on le joue, soit en vrai, on peut le jouer juste T4 pour draw une carte et pour rajouter un peu de board. Faut voir. Faut voir, parce que c'est vrai que notre meilleur moyen de draw, ça reste quand même le... Ouais, quoi quef. C'est-à-dire contact sur le terrain, sûrement. Pièce. Yes. Bon, c'est cool, il y a plus la pièce. Personne. On va faire Nécroratrice ici, je pense. Ça dépend de la drogue, en vrai. On va aller chercher ça. Un peu bizarre. Commence par ça, je prends l'info. le trade hein. Ça enfin, rajoute qu'une de 4, mais ça fait un petit board chiant. Hein. Franchement, euh, on board il y a 11 dégâts. Hein. Concierge crasseux. Bien crasseux. Usurpation d'identité. Ça découvre une carte dans la main. dans ma main. Ouais bon c'est des cartes un peu lourdes hein. Genre ça et ça c'est des cartes un petit peu faibles Ok en vrai ça met une 3-5 En vrai c'est pas si mal On va voir ça fait quoi exactement sa carte J'avoue que prêtre j'ai pas beaucoup joué euh, cette méta Enfin depuis le mini 7 on va dire le peu prêtre quoi Ah ouais Et du deck aussi le don des Naharu. Bon ça me va. Bon c'est un, un vrai prêtre, normalement il est censé faire pouvoir héroïque pour se healer. Oh, beau prêtre, beau prêtre, bien dressé. Pas de l'ombre. Sur mordragon peut-être. Ou sur Kaid peut-être. Tant hein pis du Mordragon. En vrai, nos cartes elles sont déjà strong. Hein. Je crois qu'on va faire sur euh, le Kaid. Ouais j'aime bien l'idée J'aime vraiment vraiment bien l'idée Franchement j'ai un board qui est énorme Je peux rester en statu quo C'est important quand les deck control De bien on va dire euh, euh, Gérer cette notion là Le statu quo C'est à dire Rien rajouter Parce qu'en fait juste on board On est en train de gagner Et qui doit dans tous les cas Faire une AOE Donc là ça lui coûte 5 Nous on va recréer derrière hein, Ça c'est sûr Let's go Un peu lourd mais Reste fort euh, Sort ou créa Plutôt créa je pense Ça met une 4-8, ça met une 6-6. Je pense qu'il va souvent considérer que c'est sort. En tout cas, moi je prends pratiquement tout le temps créa. Donc là, vous voyez, ce sort-là, il sert à rien. En fait, il a parce que là, il est en train de se faire éventrer. Donc en fait, il n'a pas besoin de faire des plays de value. Il veut faire des plays réactifs. Donc là, en fait, je pense qu'il a un bon sort dans la main. Mais il ne peut pas vraiment le faire parce qu'il est... il avait peur de ça. Donc là, il a dû perdre 3 mana pour balancer un sort. Et finalement, il a un peu deg. vous voyez donc, c'est pour ça que le côté. Même contre un deck qui a beaucoup de sorts, le, la créa va toujours être mieux. Surtout que c'est un jeu de créa Hearthstone. Donc, il y a quand même. Même les decks contrôles jouent des bonnes créas, vous voyez. Ça, ça dégage. Pas si mal. C'est deux fois que tu passes là-dessus. On veut vider notre main, non On va sûrement faire ça. Là, on peut juste faire ça et ça, hein ça c'est énorme. Bon la pioche. La pioche. Le monstre, euh, c'est mieux ça. Non ça c'est 8-8, ça c'est 2-4-5. En vrai il a déjà fait un Shadow of Attends il y a un bug là en vrai, ça c'est pété. Il a cassé le... Il a cassé le, télé... le, le télé... Il a cassé l'ordinateur le gars. Ah, je pense que c'est mieux la 8-8. Peut-être faire mon qu'au prochain tour. Ouais, là, c'est trop compliqué pour lui. Chaque tour, on aura du board. Et en plus, on va jamais perdre de. On va jamais s'épuiser vu qu'on a avec... avec la connexion. Je pense que c'est pas possible pour lui de revenir. Ce deck-là, en plus, il est pas si cher. Hein. Il est vraiment pas cher. Hein. En gros, il y a Prestor. Mais je suis même pas sûr que Prestore euh, ne soit pas une carte donnée. Euh, Mancreek, c'est une carte qui est donnée. Ouais, quoique, il y a quand même euh, lui, qui est important. Et euh, Vancliffe qui est payant. Il a deux légendaires. Ça reste ok, en vrai. C'est cool de pouvoir jouer 30 cartes. C'est vrai. Hein de ne pas jouer un deck 40, 40, euh, 40 PV, 40 cartes. Par contre, est vraiment, il est vraiment long, mon adversaire. C'est un peu chiant. Je vais veux pas concede, mais en vrai, je pense qu'en ladder, J'aurais concede. Après, non, c'est un prêtre, donc je ne cite pas contre prêtre, je veux les humilier, mais... ça avait pas été un prêtre, un gars qui prend la corde tout le temps, c'est... Enfin, genre... C'est juste pour nous faire chier, quoi. Vous voyez, le gars En fait, il a éteint son clapet de téléphone. Là. On va commencer par ça et ça. Boom, boom, boom. Moi, oh, ça mange pas de pain de rajouter du board. Juste ça, ça je vais le garder quand même. En fait, il a. il est, su... Je pense qu'il peut-être il joue sur son téléphone. Et il a. Il prêt, prêt Ou alors, bah... Ou alors, il... non, il a pas de bug. T'as pas un bug quand t'es en train de mourir. Bon. C'est juste qu'il a. Voilà, il a pas. En fait, il a pas fermé l'appli, il a pas concede. Con con con il a juste fermé son téléphone. Donc ça sert à rien, c'est juste pas sympa, ça me fait perdre du temps. A priori, ça veut dire qu'il a ragé un peu. Bon. Ben oui, on, finit à, euh, on était à 6-2, c'est ça On finit à 7-2. C'est ça, hein je ne veux pas dire de conneries, mais euh, 6 victoires, 2 défaites. C'est vraiment fort. Hein vraiment, vraiment super deck, facile à jouer. Mais vraiment le deck le plus facile à jouer du monde. Et puis c'est rouleau compresseur. Merci à tous. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. à vous abonner si ce n'est pas, si pas déjà fait. Et euh, je vous dis à très bientôt. Ciao, Ciao tout le monde